Ami de la Gagne, bonjour, bienvenue dans la TricTrac Télé pour notre petit papotage. Vous le savez, on apprécie de pouvoir interroger euh, nos amis éditeurs sur ben voilà, comment est-ce que tout ça se monte, comment est-ce qu'un projet se développe. Aujourd'hui, c'est Super Fantasy Brawl. Léo nous en avait déjà parlé. Salut Léo. Salut Guillaume. Tu étais mmh. venu nous en parler lors du précédent papotage où on avait fait un petit peu le point sur, sur nos différents projets. On avait parlé voilà. de celui-ci. Il y avait euh, eu évidemment. la livraison de Joan of Arc qui était lancée. Voilà. On oui. sait que Rage Buster s'approche aussi. Oui, euh, il est dans les temps. Euh, et est... euh, là, on, a, on est en train de, de regarder, les, de revoir la dernière maquette. Et donc, ça va bientôt donc partir ça arrive. en production. Ouais. Et Super Fantasy Brawl, euh, un jeu qui a une histoire un petit peu particulière oui. puisque. Il fait partie de ces jeux qui vous sont présentés, hein, le jeu de Jochen Eisenhower, je l'ai bien dit, hout, hout, autant pour moi. Euh, Eisen, il n'y a pas si longtemps que ça, ça, finalement. C'est un jeu qui, voilà, que euh, c'est vrai, que comme tu le dis, quand on est sur les salons et on fait beaucoup de salons, on est, on est vraiment dans beaucoup de salons, il y a beaucoup de, de, de, de créateurs mm -hmm. qui viennent nous dire, voilà, je viens vous présenter mon jeu, est-ce que ça vous intéresse Ou alors, on reçoit nous-mêmes des prototypes oui. et des jeux chez nous. Donc, on, on, on teste vraiment très souvent beaucoup de jeux. Et puis, de temps en temps, il y en a un qui nous fait craquer totalement. Et c'est le cas de celui-ci. On ne pose un jeu... pas beaucoup de questions. Non, c'est-à-dire que quand on a joué, alors… Euh, là, c'est vrai que nous sommes deux joueurs qui mettons du temps, tous les deux qui réfléchissons. Donc, euh, ça... Pour nous, ce n'était pas, pas long. Peut-être ah ben pour ceux qui regardaient… Ça impacte la voilà. façon de le jouer, bien mais, sûr. Mais chez, chez mes, mes collègues qui jouent vite, notamment Benoît et, et les autres, bah, les parties étaient super rapides, c'est super dynamique. Le jeu euh, est, est très, très rapide à mettre en place. Hein. Tu as ah vu, oui, hein, oui, c'est 5 minutes. Hein, là, il y a vraiment… C'est euh... certainement le plus court des Mythic Games Ah, ça, euh... c'est clair. Ever, ça, ça c'est clair. C'est clair. 5 minutes. 5 minutes montre en main. Ouais. Euh, le jeu est prêt à jouer. Ouais. Euh, les parties sont rapides. Et c'est vraiment… Quand on a vu ce jeu, on s'est dit, mais on ne peut pas ne pas le faire. Pas quoi. Il correspond à un type de jeu qu'on… Bah, qu'on n'a plus, qu'on avait un petit peu euh, du temps de Mythic Battles, qu'on n'a plus maintenant, puisque Mythic Battles est édité par ah oui, Monolith C'est vrai, ah oui, et voilà, et, oui raison. Voilà, qu ils le font très bien et je sais, je tiens encore à le dire que euh, j'ai totalement confiance dans ce qui ce qu va venir sur la suite de, de, de Battle, Mythic Battles. Ouais. Mais nous, on n'avait plus ce genre, ce, ce type de jeu. Euh, alors, ce n'est pas Mythic Battles, ça n'a rien à voir. C'est ah, beaucoup, beaucoup plus léger, léger. Hein, comme jeu. Mais c'est un jeu d'affrontement, vraiment compétitif, un jeu où il faut bien réfléchir, c'est... Euh, c'est dans ce type de jeu où on doit battre l'adversaire, on doit euh, trouver des combos, euh, réfléchir et jouer, il n'y a pas de dés, il n'y a pas de hasard. Ouais, donc. Et pourtant, le jeu reste fun parce que euh, avec toutes les possibilités qu'il y a, le fait de pouvoir pousser, le fait de pouvoir faire des, des, des attaques mm -hmm. et tout ça, c'est un jeu qui, qui plaît et qui, avec, qui peut se jouer en famille. On peut jouer. Moi, je joue avec mon fils, je joue est 18 avec cartes, mes enfants, hein, en gros, c'est 18, euh, 18 cartes, Et on heroes. peut jouer aussi euh, en compétitif. Alors là, à haut niveau, alors là, quand on joue, nous, avec les, les développeurs qui sont forts, là, je peux te dire que ça, ça, ça fuse ça dans tous les… Ah, voilà, Voilà, ont, ils ont tellement joué qu'ils connaissent très, très rapidement les bonnes combos entre les différents personnages. Mais comme il y aura beaucoup de, de personnages et beaucoup de champions, il y aura énormément de combos possibles. Je crois que là, on est à quelque chose comme 2500 combinaisons d'équipes possibles, rien les, les premiers champions qu'on a, qu a proposés. De, de la voilà. première vague, entre guillemets. Et puis parce chaque que, fois qu'on qu rajoute un champion, ben, ça grandit oui, ça encore bien, plus. Ça sera en campagne de financement participative. Oui. Euh, ça a failli ne pas être le cas, parce que du coup, vous l'avez pensé directement version boutique. Voilà. Au départ, ce jeu, quand on l'a vu, on l'a dit... Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, c'est un petit, un petit truc, il faut qu'on le fasse directement en, en, boutique. en boutique. Ce qu'on qu n'était pas encore en boutique, et ça va prendre un petit peu de temps, on va y arriver en fin d'année, mais on n'a pas encore ce réseau-là, et on s'est dit, bah, le jeu est prêt, euh, c'est peut-être l'occasion et le moyen, même si c'est un petit KS, si c'est un petit truc, c'est peut-être le moyen de rassembler de, de, de, de, une, une communauté, de fédérer une communauté qui, qui, qui, qui sera sensible, qui sera intéressée par ce jeu, et... Non seulement ça ne va pas nuire aux boutiques, mais ça va les attirer vers les boutiques parce que dès, le, dès la sortie euh, du jeu en boutique, il y aura au moins euh, il y aura des nouveaux champions qui seront proposés en plus Une de Il y aura des sorties. Il y aura des sorties en plus de ce En plus de ce qui fait que tous les tous ceux qui ont eu le KS, ils auront l'intérêt d'aller oui. en, en boutique parce que après, on ne reviendra plus sur KS. Hmm. Tout sera en boutique, les champions sortiront régulièrement en boutique et on va soutenir le jeu par du jeu organisé oui. et par ses sorties régulières. C'est-à-dire que soit on a envie d'aller participer au tournoi qui aura mm -hmm. dans, dans toute droite, la, France dans la France et dans le monde entier parce que nos, nos, différents, euh, nos différents distributeurs, ils accepter et s'engagent sur du jeu organisé, donc euh, ils, ils pourront faire ça. Mais si on ne veut pas jouer forcément en compétitif, eh ben on sait que le jeu va être soutenu parce qu'il y aura une sortie d'environ un champion par mois en moyenne, alors ça ne veut pas dire qu'il y en aura un tous, les, tous mois, les mois, mais par exemple, il peut y en avoir deux tous les deux mois, par exemple. Mais en moyenne, il y aura un champion par mois qui va sortir euh, dès, dès, dès la sortie, dès du, la jeu. sortie du jeu. Donc, le jeu va être vraiment soutenu avec des nouveaux personnages qui vont arriver. Sortie du jeu qui est prévue pour quand Alors, la sortie en boutique, elle est prévue pour le premier trimestre de l'année prochaine, donc premier trimestre 2020. D'accord. Voilà. Le, le premier tournoi officiel il pourrait très bien avoir lieu. Alors, à voir si ouais, il pourrait très bien avoir lieu. On verra en fonction d'où en est la livraison, mais il pourrait très bien avoir lieu à Cannes. D'accord, au festival voilà, international festival de Cannes. Ok. Euh, je vais te poser la question aussi. Le jeu organisé est un, une, une part à part entière de, de l'univers du jeu de société. Euh, on sait que pour certains, sur le continent américain, par exemple, il y a parfois de, de franches réussites à fédérer. Des grandes communautés Et euh, en France, me semble-t-il, un petit peu moins, en tout cas moins sur le long terme ou sur des plus petites communautés qui vont s'accrocher à vampire, à Netrunner, etc. etc. Mais euh, est-ce que c'est encore jouable justement, puisque c'est le pari que vous prenez, j'ai envie de dire qu'a priori oui, mais… Comment est-ce que vous vous le sentez euh, sur cet aspect jeu organisé, communauté établie autour d'un jeu que tu pratiques régulièrement, que, où tu vas faire des tournois enfin, voilà. Comment tu, tu vois tout eh ça ben, Je pense qu'il y a toujours de la place pour les tournois, et, euh, et même en France ou euh, dans les pays euh, francophones, mm -hmm. puisque là on est sur TrickTrack, euh, ça se voit, il n'y a qu'à voir Pokémon continue d'avoir un jeu organisé important, Yu-Gi-Oh! continue à avoir des tournois extrêmement régulièrement. Euh, Dragon Ball, Ball aussi, mmh. Mmh. Euh, euh, Final Fantasy aussi en, en jeu de cartes. Donc, il y, y a toujours cette culture des... Euh, bien entendu, il euh, y a Magic oui. hein, et puis il y a des jeux comme X-Wing aussi qui sont euh, où il y a un jeu, développé, enfin, mmh. un, un jeu organisé, développé, très développé. Mmh. Et puis, il y a Games Workshop aussi qui en fait. Il mmh. y, y a beaucoup de tournois qui sont... Donc, on ne peut pas dire que ça ne marche pas en France. Mais ce qu'il faut, c'est un jeu euh, qui soit Bien pensé, oui. taillé pour ça. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on pense que celui-ci, c'est possible, parce qu'il n'y euh, a pas trop de choses, pas trop de matériel. Euh, ce n'est pas juste un jeu de cartes. On a le, le côté figurine. Mmh, mmh. On a ce côté euh, mise en place très rapide parties qui ne sont pas trop longues, qui font que euh, c'est possible ça de faire ça. aussi ouais. des tournois. Et il euh, y a le thème aussi, euh, le graphisme, euh, qui va plaire à, euh, à un public assez large. Mm -hmm. Parce que vous avez vu, ce n'est pas les mêmes. Voilà, là, on voit les, les, les, les visuels, ouais. donc euh, vous voyez que alors les visuels sont… On, on a des, des artistes qui ont, qui ont bossé pour, euh, pour Blizzard, ouais. euh, ça se voit un petit peu dans le style, mais ce n'est pas complètement. On ouais. a quand même cherché un style vraiment particulier et qui se retraduit également dans les figurines. Donc là, nous avons Deryn. Euh, on, va, on va regarder un petit peu, là, en effet, les, les, les visuels. Nous avons Deryn, euh, la chasseresse. Ça, c'est Goldar qui est le, le, le pirate, pirate des nombreuses mères. Ouais. Euh, c'est un pirate ogre. Donc lui, un, on l'a vu, puisque vous l'avez vu jouer, c'est un personnage... Euh, Très résistant, il a de l'armure, il a des points de vie, il peut pousser ou tirer, mmh. il, a, il a son ancre son avec mmh. sa chaîne qui a remplacé son, son, sa main. Euh, il a un harpon, donc il peut aussi harponner. C'est un personnage difficile à, à, à bouger et qui peut bouger les autres et qui peut bien encaisser. Là, on a de Xiao qui lui est vraiment un combattant. Lui, il, il a, il a, il a ses, deux, ses deux lames de jade. Et lui, il, il, il peut bondit. sauter, il bondit, il peut tailler en pièces ses adversaires et les et leur faire perdre la moitié de, et de des, ses des copains. points de vie. Aider ses copains, voilà, c'est un noble guerrier. Euh, on a Rath, donc, qui qu'on qu a pu voir aussi euh, peint euh, ici. Oui, par Sébastien qui est une. Ouais, qui est là. Qui est une euh, en fait, Sébastien, il y a un guerrier, euh, c'est un guerrier... Euh, euh, souterrain. Euh, oui, souterrain, c'est un c'est un guerrier euh, taupe. Et en fait, c'est le, le complice de... Euh, de Kilgore, le troll, donc ils viennent de, de, du même endroit, parce qu'on va parler un petit peu de l'univers peut-être, oui. ça, ça peut intéresser aussi les gens qu'on parle un petit peu de ça, voilà, Kilgore, c'est donc euh, euh, l'ami de, de Wrath, mais c'est pas toujours le cas, souvent ce sont des champions qui viennent d'époques et de différents, lieux différents, oui. et qui ont été invoqués par les magiciens pour revenir combattre dans le Super Bowl. Là, Kilgore, bah, c'est un, un troll, il a une armure de noir acier, qui est une armure, c'est un métal très précieux, très rare dans, dans, dans cet univers, et qui donc euh, le protège, il a, il a son Espèce de griffe, il peut lancer euh, les, euh, les personnages, donc mmh. ses, ses, ses, héros, ses, héros. Ses, enfin, ses alliés euh, champions, il peut les lancer, euh, il, peut, euh, il peut régénérer parce que c'est un troll, mmh. et il tape fort, il encaisse bien aussi. Euh, voilà, euh, donc ça ce qu'on qu qu voit dans la boîte de base ça, ce sont ceux qu'il y aura dans la boîte de base. Voilà, on a Dougrun, donc, qui est un… Alors lui, c'est vraiment tank. Le, le tank. Hein. Il, a, <rire> il a deux d'armure, ce qui est énorme dans le jeu. Ouais. Euh, il a six points de vie, ce qui n'est pas énorme, parce que c'est une petite boule. Ouais, mais, mais ouais, avec, les ce... deux points avec les deux, deux points d'armure, il hum. est très difficile. Et puis, quand il monte de niveau, il passe à sept points de vie, ouais. il est très, très difficile de le faire… Euh... Voilà, là, on le voit qu'il s'apprête à, à rentrer dans, dans l'arène. Ouais. Euh, ouais. Et vous voyez qu'il y a un, un combat au loin entre Su Chao, le, le, le guerrier et tigre, et, et Guayen, la la, la sorcière est, euh, des tempêtes. elfe tempêtes voilà, des tempêtes donc là on voit que elle, elle c'est en fait c'est l'archétype du, du, du personnage qui va faire des dégâts qui, qui est fragile qui fait distance, des dégâts à distance ouais, mais, retraite, mais si oui. on, la, on la chope au corps à corps elle, elle, a, elle a zéro point d'armure ouais, et six ouais. points de vie elle peut très facilement euh, être des... dégommée mais ouais. l'avantage avec le jeu c'est que le personnage ne devient pas inutilisable pour autant il revient et donc on sait que euh, ce n'est que ça fait perdre un point de victoire ou ça donne un point de victoire à l'adversaire, mais elle va revenir avec tous ses points de vie et, et revenir dans la partie. C'est ça qui est bien dans le jeu, c'est que ça ne s'arrête jamais uh -huh. et que les trois champions les utilisent jusqu'au bout pendant toute la partie. Ouais. Là, on a Colel, qui est donc euh, une sorte de déclaireur, de... euh, ouais. voilà, qui a des une sarbacane et donc des attaques à distance avec du poison qui peuvent donc blesser les autres. Elle, elle monte une espèce de caméraptor euh, qui lui permet de faire des sauts, de se déplacer rapidement. Elle peut faire un gros saut, faire une attaque euh, et hop, et refaire repartir. un saut et ah, repartir. Super. Donc euh, elle, a, elle a pas mal de cartes et elle a du contrôle aussi. Elle a, elle a des cartes qui vont lui permettre de planifier beaucoup. Donc on va pouvoir piocher beaucoup, planifier trois mmh. cartes par exemple. Et donc... Pour les, jeux, les joueurs qui aiment bien les combos, ça permet de planifier, de garder des de cartes, garder pour pour cartes de savoir jusqu'à trois cartes, en ouais. avoir beaucoup dans sa main, d'en choisir trois pour planifier mm -hmm. le tour suivant. Mm -hmm. C'est un jeu où on planifie en permanence, on essaye de… Alors là, on voit le, la zone euh, natale, le, la, la région, la terre natale de Xu Chao. Donc vous voyez, bon, d'ailleurs là, le dessin est fait par Bayar Wu, qui est euh, mm -hmm. un, un, un des, des illustrateurs de... mythiques de mythique et de, de world of warcraft euh, et de et de game workshop donc vous voyez il vient de, de, de ce, ce pays euh, du soleil sans problème part, asiatique le vent. Hein, <rire> euh, plus chinois d'ailleurs que, que que japonais plus si on comparait aux cultures euh, terriennes hein, mais nous ne sommes pas on sur est pas. terre non, bien on entendu. Est nous sommes dans fabulosa. fabulosa fabulosa donc voilà alors là on voit une scène de combat en pleine euh, voilà en plein d'ailleurs' action j'ai hâte que vous voyiez le trailer du jeu, parce que vous allez voir, parce que vous avez mis ça tout, cartonne. Ben, vous tu... avez une fois encore, vous avez mis tout ça en, en œuvre, vous bien avez bien mis sûr, tout ça en mouvement. Bah, oui. tu, tu en as vu quelques images, qu'est-ce que tu je, en penses Mon avocat ne me permet pas d'en dire grand-chose, <rire> parce priori, c'est encore secret. Mais non, mais une fois, pour ceux qui ont déjà vu euh, les, les, les, les trailers, euh, c'est ce, qu enfin, ce que j'ai dit à, à Léo. Hein. Je lui dit, ben, en fait, euh, on a déjà un jeu vidéo, là, presque <rire> <rire> donc ça, ce sont les champions que l'on aura en partie dans la boîte de base. Voilà. Dans la boîte de base, alors, il y en a combien Il y, y en aura 12 dans la boîte de base Kickstarter, 6 dans la boîte euh, boutique. Day, donc, boutique ouais. Là, il y en aura 12. Et ce qu'on qu voit sur les figurines, alors vous voyez que les cartes… Euh, alors là, on voit que les, les dessins des cartes sont différents oui, par chaque sont. personnage. Alors, pas sur notre prototype, oui, ils étaient tous les mêmes, mais il y aura une illustration unique par carte, oui, là, hein, bien oui. sûr. Pour montrer ce que fait voilà, la carte. Ouais. Pour montrer ce que fait la carte. Et donc, on a vraiment… Euh, alors, euh, parmi ces cartes, euh, alors, parmi ces six cartes, il faut savoir qu'il y, euh, y en a deux de chaque couleur. Oui. Deux rouges, deux jaunes, deux bleus. C'est les on trois essences du jeu. Les trois essences du jeu. On sait que quand on, on, on, on acquiert un champion, parce qu'on pourra les acheter séparément mm -hmm. aussi, euh, à part ceux qui sont dans la boîte de base, hein, mais euh, par la suite, ils seront souvent euh, seuls. Parfois, ils seront groupés… Euh, euh, mais autour d'un thème. Autour thème oui. Mais euh, on, on sait qu'on va récupérer deux cartes de chaque couleur et on va récupérer une carte qui va servir pour son groupe. Oui, parce là, que la, la carte, carte de réaction, de réaction. elle n'est pas liée à un seul personnage, mais elle peut être jouée sur n'importe quel champion. Mmh. Donc c'est souvent de cette façon-là qu'on construit euh, les, les synergies. synergies. Voilà. D'accord. Euh, on nous pose la question, puisque nous sommes en live, puisque vous avez travaillé autour de l'univers de Fabulosa, que vous avez développé. De L'histoire des héros, euh, l'intervention des trois magiciens relevant des trois essences qui font venir tout, le, euh, qui ont arrêté les guerres, euh, simplifié la vie de tout le monde et qui, du coup, ont organisé pour s'amuser un petit peu parce qu'on s'embêtait dans un monde bah, parfait. Pour, pour distraire euh, le, la foule, mm -hmm. en fait, euh, ils veulent des jeux. Rien voilà, c'est connu, c'est ah, bah oui, oui, oui, Donc, super. Euh, pour les distraire, il ah. ben, y a cette compétition. Euh, avec le conseil des, de, des rectifications, euh, des corrections en fait, qui, qui veille à ce qu'il n'y ait pas de, euh, de, de rupture dans, euh, ouais, temps. dans le continuum espace-temps, ce qui nous permettra, puisque le, le conseil des corrections, ce seront nos arbitres, hein, de, de définir et de faire évoluer le format du jeu. D'accord. Euh, donc en gros. Surtout en organisé. Surtout en organisé, voilà, exactement. Oui. Parce que dans le jeu organisé, finalement, on va pouvoir jouer au départ avec tous les champions qui sont là et puis. Au fur et à mesure du temps qui passe, il y en aura peut-être qui sortiront du format. Mmh. Euh, peut-être que ce sera, ça, ça sera un glissement dans le temps, comme, comme pour Magic, par exemple. Mmh. Euh, peut-être que ce sera certains, euh, certains héros qui pourront plus être joués. On verra comment ça va se passer. Ça va dépendre aussi du feedback et, oui. et de ce qu'on va façon, voir. Euh, les joueurs vont s'en emparer. vont s'en emparer, ouais. des résultats qu'il y aura. Est-ce qu'il y a un personnage qui, malgré nos thèses, paraît... Euh, plus fort, plus fort, plus joué. Plus tout le temps joué. Mm -hmm. Donc euh, voilà, on, on va pouvoir essayer de faire ça. Et donc, le jeu va évoluer euh, en même temps que, que les gens qui Qu le pratiquent. pratiquent. Est-ce que ça veut dire que, euh, on l'a vu, tu parlais tout à l'heure de Games Workshop, et certains jeux ont une, un univers qui évolue en proposant du jeu organisé, en disant, ben voilà, euh, inscrivez-vous, vous jouez le bien, vous jouez le mal. Si l'ensemble le, si des joueurs mal gagnent plus, ben le, le mal prend un avantage. Et donc, l'univers... Euh, joue aussi, évolue aussi avec ah, les joueurs oui, il y avait L5R aussi qui faisait de, ça. L5R hein. le faisait aussi Oui, tout à fait. Parce que c'est -ce -ce euh, tout à fait possible, puisque l'univers, euh, finalement, nous l'avons développé. Et il y a des tas de choses qui peuvent se faire. Donc, euh, oui, pourquoi euh, pas, pourquoi pas. Et on peut tout à fait imaginer, euh, euh, pourquoi pas, par exemple, que dans un, dans un championnat du monde, puisqu'on on le fera aussi certainement, hein, on va essayer de faire des, des championnats... Euh, euh, par pays et puis ensuite une grande finale de championnat du monde peut être joué euh, à la Gen Con à ouais, voir hein. euh, et ben on peut très bien imaginer qu'un gros événement va avoir une influence non, sur, la sur le monde et sur la suite. C'est tout à fait possible puisque euh, finalement on peut jouer, on peut faire venir de nouveaux héros, de nouveaux mmh. personnages. Donc l'univers de Fabulosa c'est comme tu l'as dit un univers de magie, de high fantasy, mmh. euh, c'est un univers de magie euh, qui était plongé dans une guerre éternelle pendant, pendant des siècles et des siècles, jusqu'à l'arrivée des trois mages euh, qui maîtrisent les trois essences élémentaires mmh. qui sont euh, la, la création, euh, l'énergie jaune, la destruction, qui est l'énergie rouge, et la manipulation, qui est l'énergie bleue. Et donc, tout dans le jeu, euh, tourne, -tourne, tourne autour de, de ces, ces, ces trois éléments, euh, les zones à contrôler autour de la statue du personnage, mm -hmm. euh, les, les, les essences qu'on peut jouer. Qui euh... ne sont pas ça. Hein. Là, on les non, a pris dans non, notre non, jeu. Pour... Il, ça. Il, y aura, il y aura ce qu'il faut. Pour... Il y aura une statue de chaque, chaque personnage. Dans le Kickstarter, ce sera, ça fera partie des petites particularités qu'on aura dans le Kickstarter qu'on n'aura pas forcément dans le jeu de base. Mm -hmm. C'est ça qu'on regarde. En fait, dans le Kickstarter, ce qu'on veut, c'est donner… Euh, un bon deal pour, pour les gens qui, euh, qui nous auront fait confiance, qui auront, qui se, qui auront voulu prendre le, le jeu à l'avance. Mmh. Donc, ils auront d'abord un très bon prix, puisque euh, le, le, la boîte de base avec les 12 champions, ce sera 49 dollars. D'accord. Donc, ça, c'est la, la mise initiale. La mise initiale. Mmh. Après, il y aura peut-être... Des, des petites euh, améliorations plutôt, on va dire, cosmétiques. Euh, euh, pour euh, genre des, des tapis néoprènes ou, euh, Boîte de ou des, des boîtes de rangement, des sleeves, etc. Euh, qui, qui, qui, euh, et puis, peut être des petites surprises aussi dans le Kickstarter. Je ne vais pas tout donner parce que je ne vais pas tout dire. Parce que d'accord, il n'y aura, aura pas de stretch goal. Ah oui, là, on voit des nouveaux personnages. C'est fou fous, excuse-moi. Si tu veux peux revenir. Vas-y, reviens, reviens, je... Voilà, là, c'est Marius. Donc ça, ce sera un personnage euh, que vous n'avez pas encore vu, mais vous pouvez voir sa figurine. Donc, c'est une sorte de, de loup-garou, euh, un grand guerrier euh, euh, très puissant euh, qui, qui est souvent plus fort quand il est euh, mal en point donc, quand donc, il a perdu un... un petit peu de points. Oui. Alors là, il devient, il a une sorte de frénésie de, de, de, de rage et il devient encore plus fort. Donc, ça, c'est notre loup-garou. Le Bergerk. Voilà. Il a une armure en os. On a Corvache qui, lui, est donc un, un orque. Et alors, lui. Son, sa puissance vient de son épée, en fait, qui est une sorte d'épée euh, euh, qui contient une sorte de dieu, euh, en fait, dans son épée. Et donc, en fait, il, il, il est un peu manipulé par son épée qui va vouloir boire du sang, qui va vouloir... Euh, bon, évidemment, ça va vous faire penser à certaines choses, mais c'est mélangé avec un orc Et quand, quand, euh, quand il joue dans le jeu, euh, finalement, lui, il aime bien être euh, au milieu des autres parce qu'il va avoir des bonus... Plus il y a de gens autour de lui, plus il va pouvoir taper fort. D'accord. Donc, lui, c'est également un des champions qu'on qu va retrouver. Que, retrouver dans le Kickstarter. Voilà. Wow. Euh, alors, on a Hackett qui est un, un phénix. Un phoenix wow, Donc, wow. lui, bah, voilà, comme le phénix, il va pouvoir renaître de ses cendres euh, et revenir. Donc, euh, il peut voler, euh, il, il, a, il a son épée de feu. Euh, donc, il, il peut taper. Il peut transporter des personnages ah, dans son vol, bien, peut faire ouais. des attaques en piquet. Euh, voilà, D'accord. Il est, il est très intéressant aussi à jouer. 7, 8, 9, 10, Et là, on a Sulka. 11. Sulka qui donc, euh, Naga. voilà, qui qui elle va jouer beaucoup sur le poison. Euh, ouais. qui est, euh, euh, on voit l'inspiration. Elle vient ouais. également d'Orient, hein, un peu comme comme euh, Sushao, mais ouais. elle plus plus Japon. <rire> plus euh, mais bon. Enfin. Là, en fait, on a presque découvert. De oui, du, ceux du de Kickstarter. la première vague, ouais. on va dire, hors surprise et, et autres. Voilà. Euh, les statuts. Donc, tu parlais, tu parlais actuellement des, des, des stretch goals, mais pas vraiment stretch goals, c'est-à-dire que, en termes de gameplay, il n'y aura pas d'exclusif KS. Non, il n'y aura pas d'exclusif KS. Donc, ceux qui vont venir sur KS vont avoir un prix attractif parce que finalement il y aura un pledge de base à 49 dollars un all-in qui sera à moins de 100 dollars peut-être 90 dollars maximum à voir il faut qu'on qu regarde mais je révèle pas tout parce que on veut pas tout dire dès le premier temps ouais, dès le premier jour il y aura des surtout qu'on des... donc il faut l'animer on va l'animer bon. on va l'animer en, en faisant des lives tous les jours euh, et en révélant des surprises, en montrant bien sûr des parties euh, et en interagissant avec mmh. les gens. Mmh. Et puis, bien sûr, comme il y aura des surprises, on va pouvoir à un moment faire le point sur, euh, sur les surprises. Sur <rire> Donc voilà, c'est Donc, ça. Si on va sur le Kickstarter, pour 49 dollars, on aura tout le matériel que vous voyez là, mais avec euh, 12 héros. Alors, précisons 12 champions. Précisons que... Euh, ce que vous voyez, ce sont des figurines donc, de taille importante, hein, vous oui, avez tout vu, tout hein, tout elle, elle, euh, tu as vu, il y a… Y a, y a, y a voilà, avec un socle comme ça, avec un socle euh, en 3D, texturé, hein, travaillé, texturé, mmh. tra -tra -tra -travail, absolument. Donc, c'est vraiment des belles figurines, on les, on les a bien en main, elles, elles, sont, elles, elles sont dynamiques. Et il et y aura les cartes, donc six cartes par, par personnage plus la carte du, du champion. Mmh. Hein, il euh, y aura les tokens de, de points de victoire, il y aura les tokens de blessures, il y, y aura les cartes de, de défi, il mm -hmm. y aura les, les, les tokens de pièges, euh, et puis il euh, y aura certainement une boîte de rangement Pour spécifique Kickstarter. Ah, Ça par contre oui. Où là vraiment les figurines seront. Euh, alors là c'est vraiment un truc on a on a fait un truc vraiment chiadé, <rire> vraiment chiadé, C'est-à-dire que là et, ça sera, ça sera compris hein, dans, ah, dans oui, le oui. prix, hein. ça sera pas vendu à part. Ce sera, ce sera une boîte où chaque figurine aura son emplacement spécifique euh, et vraiment, vraiment joli. Hein. J'ai vu les, vu les, les, les, les croquis, les c'est vraiment très, très ah beau. beau. Donc euh, voilà, la, le, le, la, la boîte de base euh, des, des six champions, ce sera peut être dans les, dans les 30, 30, 30 euros, les 6. Alors à voir, hein, si c'est 30, 35, c'est oui. peut peut-être 35, je n'ai je, pas les, les, les, les, les prix exacts de, du... Mais, mais du coup, par rapport à Love Kickstarter, Love Kickstarter sera euh, méga, méga intéressant. Mmh. Quoi. Ça veut dire aussi qu'on a parlé de... Là, pour le coup, un jeu de plateau, plus court que les autres jeux. La map, là, elle n'est pas recto-verso, il n'y a pas de différents... Non. On a vu qu'il y avait différents modes. Donc, euh, se faire ses champions en arrivant avec 5, on en élimine un, on en élimine un, puis on va en choisir jusqu'en avoir 3. Nous, on a drafté avec les champions qu'on avait. Donc, oui. c'est le mode un peu plus euh, tranquille, on se fait une petite bataille. Euh, donc, il n'y aura pas d'autres cartes pour l'instant Il n'y aura pas d'autres plateaux pour l'instant. Pour l'instant, il n'y aura que celui-ci, mais ce n'est pas impossible qu'à l'avenir, on puisse en proposer. Des... Ce qu'on va faire déjà, c'est que le jeu, c'est vraiment du 1 contre 1. Mais on va aussi rajouter des modes un peu fun, euh, et notamment du 2 contre 2. Ah oui, ben voilà, hein, c'est pour voilà. ça qu'on parlait de deux camps. Voilà, de deux à... camps, on pourra jouer à deux contre deux euh, en ayant chacun a priori deux champions. Donc ça fera quatre champions contre quatre champions. ça tient sur la map aussi. Ça tient sur la map aussi. Et on aura aussi un mode euh, solo. Alors là, c'est vraiment, il va falloir un autre paquet de cartes pour pouvoir jouer. Euh, le, le, le principe, c'est qu'on va devoir affronter un champion qui sera un des personnages Présent euh, du jeu, mais ouais. boosté, boosté. Et donc, il va falloir réussir à l'éliminer avant une limite de temps qui est… Euh, qui, qui, Normalement qui... sur la carte des voilà. challenges, enfin sur, sur le, la le carte plateau des challenges. Des challenges. Exactement. Ah, oui, okay. Avec des façons de, de le faire progresser plus ou moins vite. Et donc, ça sera difficile, mais ça rajoute du, du fun. Ah, si on a veut jouer… Le fait de pouvoir jouer tout seul. Bah, voilà, euh, ça, on pourra jouer tout seul. C'est un mode aussi qu'on va, qu va proposer pendant le, le, le Kickstarter. Qui sera en boutique tout ça et... Je pense que ça, oui, a priori, ça doit pouvoir être en boutique aussi parce que ça va, ça va se rajouter aux règles. Euh, ce ne sera pas le format de tournoi, hein. mmh. c'est plus du, mmh. du convivial, oui. hein. c'est du plus. Mais il y aura ce 2v2 et, et ce mode solo euh, très certainement. D'accord. On nous demande si sur ce jeu, vous avez aussi un programme d'ambassadeur. Oui, bien Donc sûr. Ça, c'est toujours possible ah, absolument. aussi de devenir ambassadeur. Absolument, de... c'est possible de devenir Super ambassadeur. Nous comptons beaucoup, euh, beaucoup faire tourner le jeu et le faire essayer. Donc déjà, premier truc important, on lance Kickstarter le Kickstarter le mardi 25 juin 2019. Juin. Peu après, il va y avoir Parie paris ludique. Et, ludique. et bien entendu, valable. nous aurons des tables à paris et Ludique. Vous allez pouvoir jouer à ce jeu à paris et ludique. Donc, vous allez vraiment pouvoir voir ce si que ça, donne. Ce que si ça vous... Fait pour vous. Et pour si vous. Si ça vous plaît, eh ben, il vous restera, euh, vous pourrez, vous aurez encore le temps d'aller euh, pledger euh, pour bénéficier de l'offre euh, Kickstarter. <rire> tant que c'est court, hein, c'est huit ouais. jours. Hein, oui, c'est huit jours. jours. Ça sera huit jours de campagne. Euh, autre petite chose, tu l'as dit un petit peu tout tout à l'heure. C'est juste pour bien fixer. Vous avez vraiment prévu de le soutenir. Il y a le jeu organisé, certes, mais tu disais en moyenne un champion nouveau par mois. Voilà. Donc ça veut dire que à l'issue même de la première année, donc février 2021, on aura vu 12 nouveaux champions, oui. plus les 12 qu'on avait déjà vu. Ouais. Ah oui, donc ça va ah, ça va carburer, hein. ah, ça, va... ça va carburer. Mais je pense que alors c'est pas dit que ce soit tous les mois qu'il y en ait à nouveau, mais en moyenne, un par mois. Donc peut-être voilà. mmh. et, et je pense que les gens seront contents, euh, après avoir fait toute leur partie, de se dire, bah tiens, quel est le nouveau champion qui arrive Et paf, ils, mmh. vont, ils vont aller le voir et, et ils vont l'essayer, ils vont voir que. Euh, au début, on a, on a fait des, En fait, il y a des persos qui. Les, les différentes euh, valeurs sur lesquelles on peut. On peut jouer. Oui. Euh, au départ, on, en a fait, on a fait des persos plutôt équilibrés, bien sûr, qui, qui vont dans un sens ou dans l'autre. Mais plus ça va aller, plus on va se permettre de faire des personnages vraiment extrêmes extrême, mmh. dans un sens ou dans l'autre. Mmh. Et donc, de, de, de se dire, voilà, ce personnage, il est très particulier, mais il va vraiment apporter quelque chose de différent. Si vous voulez le jouer en combinaison avec ça, ce sera possible. Et donc, euh, on a déjà... Euh, Plein d'idées, ouais. euh, plein de persos. Euh... Avec un mélange des ouais. genres. Euh, parce que du coup, ah ben un oui, les magiciens vont chercher à toute époque. Donc ben oui. Rien n'empêche qu'il y en ait un qui a un fusil, un autre machin… Fin... Ça, euh, tout, euh, est possible. Égyptien, tout est possible. Antique. Tous les, tout, tout, voilà. Il y a une grande liberté, c'est ça qui a de création. De création, de création ouais. et de style de jeu. Et, et bien entendu, on ne va pas s'en priver. On va essayer de, de faire quelque chose, toujours avec, dans le même esprit. Hein. C'est pour ça qu'on a. Euh, les, les concepts ont, ont t ai, t ai, tous été faits par la même personne. Le dessin de base a été fait par la même personne. On, on a trois dessinateurs euh, plus un concept artiste qui bosse sur le, sur le jeu. Et ça va rester parmi ceux-là, ce qui fait qu'il y aura une, une, une harmonie, cohésion. une cohésion graphique qui est très importante. Ouais. On le voit qu'il y a une cohésion, c'est-à-dire le même sculpteur qui fait les qui fait les, les, les figurines aussi. C'est important que le jeu il ait vraiment une âme mmh. et qu'il ait son esprit ouais. à lui. Donc, Là, même si on fait des, des, des, des personnages variés, il y aura une cohésion graphique ouais. et euh, un univers autour un de Sabidoza. Autour de Fabulosa, la dernière va être un petit peu, enfin la dernière, tu auras peut-être certainement des choses à rajouter Léo et ne t'en prive pas, mais la dernière est un petit peu plus personnelle comme question. Le Super Fantasy Brawl, euh, dans l'univers comme tu le racontes, il euh, y a plein de petits championnats. Ils s'affrontent, ils hein, sont sélectionnés, ça monte, ça monte, ça monte. Et le Super Fantasy Brawl, c'est grosso modo la grosse finale. C'est les meilleurs qui sont là. On est, est d'accord. C'est le, le Super Bowl, si vous voulez. Voilà, et, ben, tout à fait. Et justement, je me disais, mais euh, est-ce qu'il y a, parce que pour l'instant, on n'en a pas parlé, une règle d'expérience où, où on commencerait avec des, des, des champions de plus petits mineurs, mais <rire> si on les fait gagner, ils montent en expérience et puis ils vont aller jusqu'au euh, Super Fantasy Brawl Alors, euh, alors dans l'univers de Super Fantasy Brawl, c'est exactement ça. Dans l'univers de Super Fantasy Brawl, euh, il y a des, on va dire, des qualificatifs et des... Euh, des, des, des, des combats, et des, des, des, des tournois mineurs qui sont organisés dans différentes zones du pays. Ouais. Et là, les gens n'ont pas le droit de prendre les, euh, les héros à leur, euh, à leur apogée, à leur, euh, au moment où ils sont plus forts. S'ils prennent un Dougroon, c'est peut-être soit un dougroun tout jeune et donc qui est un peu, un peu fougueux, inexpérimenté, mais ouais. inexpérimenté, ou alors un Dougroon sur la fin de sa vie donc, euh, qui n'est plus aussi fort euh, physiquement, qui a certains avantages. Donc, et et s'ils arrivent à se qualifier et, euh, et arri arriver jusqu'au Super Bowl, ils ont droit de prendre le mmh. champion au héros, au top, à voilà, son top niveau. Quoi. Donc ça, voilà. dans, dans le fluff, c'est comme ça que c'est C'est comme ça dans le fluff. Et finalement, on va s'amuser euh, à faire aussi des, des, des, des qualificatifs euh, un petit peu dans, cette, dans cet état d'esprit. Mais euh, c'est-à-dire qu'il y aura des, des qualificatifs avant le, avant le, le, super, le Fantasy super Fantasy Brawl final. Voilà, oh okay. c'est la table. Donc ben ça, écoute, on va faire comme ça. Ça viendra aussi, ce qui viendra étoffer tout l'univers euh, voilà. et les possibilités de jeu autour de Exactement. Super Fantasy Brawl. Je crois qu'on a fait le tour en termes d'univers, en termes de matériel, en termes de jeux développés, en termes d'avenir, puisqu'on a même parlé de ceux qui arriveront, hein, plus ou moins un par moins, un jeu d'affrontement, donc en deux camps, 1 versus 1, 2 versus 2, voire 1 versus tout seul, parce qu'on pourra même jouer euh, en coop, avec ce qu'on a dans la boîte de base, avec la boîte un petit peu agrémenté du Kickstarter ou de la version boutique avec les champions qu'on s'achète en solo ou par thème à deux à trois en fonction de ce que vous allez proposer. Tout ça, c'est autour de Super Fantasy Brawl. Ça démarre en juin 2019. Ça ne sera possible que grâce à vous, amis joueurs et amis joueuses. Donc, c'est vous qui allez décider de ce qu'il en sera. Je pense que Léo n'attend qu'une chose, c'est de vous avoir tous avec lui. Un maximum. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que c'est un jeu qui est différent de ce qu'on a proposé jusqu'à présent. Donc, déjà parce qu'il n'a pas été conçu en interne alors que jusqu'à présent, tous nos jeux avaient mmh. été faits plus ou moins en interne. Euh, c'est un jeu qui, qui vient donc d'un auteur extérieur qu'on a retravaillé, et qu'on a intégré. C'est vraiment un jeu Mythic Games aujourd'hui. Mais c'est un, un jeu qui est différent, déjà par son approche, mais aussi par son ampleur. Mmh. C'est un petit Kickstarter, c'est un petit Kickstarter, c'est un petit jeu que vous allez pouvoir sortir si vous jouez à, à nos autres gros jeux et que de temps en temps vous avez envie d'un jeu léger. plus léger, plus, que vous pourrez sortir en 5 minutes, vous pourrez jouer avec vos, vos enfants, avec vos parents, avec vos, vos, vos copains, euh, avec votre copine. Voilà. Pour le plaisir. Vous, pour de, le plaisir de sortir, de jouer, voilà. de faire une partie de 40 minutes. Voilà, vous pourrez le faire. par joueur, par face. Voilà, hop. absolument. Vous pourrez le jouer. Il est, il est agréable à jouer, c'est un vrai challenge intellectuel quand même, tu l'as vu le voir, hein. c'est vrai ah, que Il y a des moments, si tu veux, euh... en tout cas, si tu, quand tu démarres, il y a aussi une courbe d'apprentissage, parce que tu apprends les cartes, tu apprends la façon dont elles fonctionnent ensemble, euh, et puis c'est vrai que ça dépend aussi, on, on, on, on a joué la gagne, dans la tric télé, ah oui. vous allez avoir une partie, vous allez avoir la revanche, si crispant, mais c'est comme ça. C'est vrai qu'on a joué euh, tous les deux euh, la gagne. On ne l'a pas on joué, joué euh, dynamique comme on, on aurait pu le jouer juste pour le plaisir. Moi, je voulais… On aurait pu. On aurait pu. Hein, ça, jouer. encore, je le redis. Hein. Oui. On aurait pu jouer. Pour Et donner tu une image Voilà. Est -ce que tu, je t'ai demandé. Tu hein. m'as demandé. Est-ce que je la joue… Euh, tranquille pour le plaisir et, pour et rapidement parce que peu. peut-être qu'à l'écran ça rend mieux quand c'est une partie qui est rapide mais on a joué la gagne mais on a joué la gagne et finalement ah, ben bah, voilà ne ça voulait pas te laisser on passer a, on, on, est, à on, à été sincères, on on a, a été sincère on a joué vraiment et les deux parties euh, montrent aussi comment dire le, le... Oui, le gain, le gain d'amélioration, le gain d'apprentissage qu'il y ouais. a à en faire Absolument. une puis une autre. Très rapidement, euh, surtout si tu joues les mêmes champions, très rapidement, tu t'améliores, tu, tu, tu, tu maîtrises, tu as des réflexes qui te permettent de, de voir plus vite les combinaisons que tu vas faire. Là, par exemple, je me suis retrouvé aussi, surtout dans la dernière partie, avec une équipe que jamais joué de cette, de, mm -hmm. cette combinaison-là. Je suis plus à l'aise avec les équipes que ah, j'ai jouées ouais, ouais, ouais, tu m'as roulé voilà. dessus, donc voilà. c'est bon, voilà. je te les ai pris. Hein. Tu les as pris. <rire> Donc, j'ai joué avec, euh, avec une configuration à laquelle je n'ai pas l'habitude de jouer. Euh, mais quand vous, vous aurez beaucoup joué à ce jeu, bah, bah, ça ira encore plus vite. Ah, et bah, puis, vous vous amuserez parce qu'on découvre tout le temps des choses. Les parties sont toujours différentes. Mais c'est voilà, un petit jeu. Euh, light et, et on va voir euh, comment comment c'est reçu euh, sachant que voilà c'est c'est pas c'est pas le gros truc ça sera une, une boîte que vous allez recevoir euh, et puis c'est tout mm -hmm. ça, ça, ça ça ira vite et, et ça sera ensuite en boutique et vous pourrez donc et le jeu va continuer à vivre en boutique c'est c'est ce qu'on lui souhaite merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'être là, quoi qu'il en soit. Merci de partager, de faire des parties, de propager, entre guillemets, la bonne parole ludique parce que c'est grâce à vous qu'on se retrouve ici avec Léo. Merci Léo d'être venu. Merci. Donc, c'est le 25 juin 2019 2019 à 21h, lancement du, du Kickstarter. Lancement du Kickstarter. 8 jours. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a. Ça se fait encore, monsieur Léo, le Early Bird où il faut arriver très très vite et tu fais du F5 parce que quand tu es premier avant tous les autres, tu as encore un bonus et puis que ça fait râler ce en retard Non, y aura, je pense qu'il n'y aura pas de Early Bird. D'accord. Donc non. on peut y être a... tranquille. <rire> Mais par finissez contre. finissez votre repas, finissez le film voilà. du soir et puis après vous. <rire> ouais. Par contre, il hein, euh, y, aura, y aura une durée limitée. Ce ne sera que 8 jours. Hein. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est. Il ne faut pas le rater. C'est bien, il y, y a des festivals entre les deux pour aller les essayer. Merci, je le disais, à vous. Merci à Germain pour la réalisation, puisque lui, il s'est amusé avec les figurines, mais de loin. Hein, nous, on a joué, on a tripatouillé. Et puis, bah, on va se faire la belle de la belle. Et puis, je vais prendre la sarbacane qui saute, parce que, visiblement, de près, moi, j'ai du mal à gagner. Donc, je vais m'occuper de la taupe et puis de… Collelle. Elle, elle colle Oui, colle. Mais Colelle. en anglais seulement. En anglais, pas de problème. Moi, je prends… Continuez bien. Je